nous allons faire des augmentations sur un point d'astracan et pour ça on va partir du point d'astracan symétrique justement que j'ai sophistiqué et que je vous montre dans cette vidéo-là Là. donc voilà où j'en étais arrivé, et il va falloir augmenter de 4 mailles en tout et comme à un moment on se retrouvait avec deux mailles en plus qu'au départ on va en profiter voilà donc là on en est arrivé à l'étape où on a 13 mailles j'ai encore en ajouté deux donc augmentation intercalaire à l'envers après la première maille et juste avant la dernière donc sans rentrer dans le détail, je vais vous montrer quand même comment on fait l'augmentation intercalaire à l'envers. On attrape le fil entre deux mailles avec l'aiguille gauche en passant par derrière et on tricote à l'envers. Je ferai exactement la même chose à l'autre bout, juste avant la dernière maille qui est très exactement ici. Même méthode. Voilà, et là j'ai 15 mailles. Je tricote mon augmentation trois fois. Ah, C'est bon, on commence à connaître chacune des augmentations tricotées trois fois. J'ai retourné. J'ai 3, 6, 9, 12, 15, 17 mailles. Donc d'une un, alternance 11 mailles, 13 mailles, je viens de passer 15, 17. J'ai bien rajouté 4 mailles. Je monte un petit peu pour voir un peu mieux comment ça se passe au-dessus.